Bonjour, je m'appelle François Sauvageot, je suis mathématicien et je vais essayer de vous parler de la question et d'explorer la question de la représentation et du rapport au monde. Alors, d'abord j'aimerais vous montrer ce paradoxe géométrique qui est aussi du nombre, qui s'appelle le paradoxe Simpson. Voilà ce qui se passe. Si vous regardez, c'est à peu près la même fable que le lièvre et la tortue. La tortue va lentement, puis elle va lentement encore, mais elle a décidé de changer de vitesse à un moment, n'est pas le même que le lièvre. Le lièvre, lui, euh, en fait, a décidé d'aller lentement, très longtemps, avant de se rendre compte que peut-être que c'est le temps qu'il accélère. Alors, si vous regardez la courbe bleue, au début, elle est au-dessus de la courbe rouge. Si vous regardez la pente, c'est-à-dire le rapport entre les nombres, la pente bleue est au-dessus de la pente rouge, au début. Mais à la fin aussi. Autrement dit, quand je compare la pente rouge et la pente bleue, à chaque instant, la courbe rouge est inférieure à la courbe bleue. Et pourtant, la courbe rouge est allée plus loin. Autrement dit, la tortue est allée plus loin. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que ça veut dire Alors, imaginons que, euh, un peu comme un mauvais collégien, on j'ai eu l'envie d'additionner les fractions à la mode, euh, vous savez, comme on n'a pas le droit de faire normalement. C'est-à-dire de dire que l'addition de A et B avec C et D, eh ben c'est euh, tout simplement A plus C sur B plus D. Ça, c'est ce qu'on n'a pas le droit de faire quand on imagine que ce nombre est un nombre. Si j'imagine au contraire que ce nombre n'est pas un nombre, mais une proportion, et que le plus ne veut pas dire plus, mais tout simplement est... Alors ça veut dire que quand j'ai choisi A personne parmi B et que j'ai choisi C personnes parmi D, alors au final j'ai choisi en tout A plus C personnes parmi B plus D. Donc cette addition du coup est correcte. Alors ce que je dis c'est que si quelqu'un a choisi en proportion plus de personnes que l'autre, autrement dit que petit a sur petit b est inférieur à grand a sur grand b comme ici dans mon exemple, que petit c sur petit d est plus petit que grand c sur grand d comme dans mon exemple ici il est fort possible que A plus C sur B plus D soit en fait plus grand. Alors ça veut dire que ici c'est plus petit, ici c'est plus petit, mais là c'est dans l'autre sens. Alors on va faire l'expérience. Dans l'assistance, j'ai distribué des personnages, des portraits de mathématiciennes et de mathématiciens, et j'ai demandé à certains parmi l'assistance, ceux qui ont tiré le personnage de Florence Nightingale ou de Francis Galton, de m'aider au recrutement. En choisissant parmi leurs voisins, donc euh, voici le recruteur, en choisissant parmi leurs voisins, eh bien, 50% des voisins, donc euh, les voisines, avec euh, parmi ces voisins et ces voisines, certains qui ont un portrait de femme, d'autres un portrait d'homme, et j'aimerais que la proportion, ici, par exemple, deux des femmes parmi trois, donc 66%, soit des femmes, donc, sont supérieures à celle des hommes, ici, par exemple, 2 sur 5, c'est-à-dire 40%. En respectant cette consigne, on va aboutir à un petit paradoxe. Alors, le temps que le recrutement se fasse, je vais vous parler de Florence Nightingale et de Francis Galton. Donc, Florence Nightingale, c'est une personne qui a inventé la notion de camembert. Le but étant d'expliquer de, pourquoi est-ce qu'il fallait favoriser l'hygiène dans les hôpitaux militaires et pourquoi c'était important. Elle l'a donc expliqué avec des graphiques pour mieux se faire comprendre. Et c'est un peu elle qui était à la naissance du métier d'infirmière moderne. Francis Galton, dans ce côté, c'est quelqu'un qui est réputé pour sa planche de Galton. Alors la planche de Galton, c'est euh, essentiellement des billes, ici, qui descendent un peu de façon aléatoire et qui se répartissent suivant une courbe qu'on appelle une courbe en cloche. Cette euh, planche de Galton, il l'utilisait pour euh, essayer d'étayer sa théorie de l'eugénisme. Alors, faisons le résultat des courses. Le résultat des courses, vous voyez, c'est qu'en respectant la directive, eh bien, euh, au total, malgré un effectif de 15 femmes et de 15 hommes, et des proportions qui sont toujours supérieures chez les femmes parmi, euh, parmi les femmes que chez les hommes, eh bien le total, c'est qu'à la fin, il y a moins de femmes qui ont été sélectionnées que d'hommes. Alors, comment est-ce possible eh bien, Tout simplement, il faut se souvenir qu'un pourcentage, c'est avant tout une pente. C'est la pente d'une droite qui explique combien s'il y avait 100 personnes, on prendrait de personnes. Sauf que évidemment, on n'a pas 100 voisins. Alors... C'est une synthèse de deux nombres, finalement. Un nombre grand N, qui est l'effectif global, ici, 8 voisins, et puis d'une proportion de gens qu'on a choisi. Alors les voisins, ça peut être 3 et 5, mais ce n'est pas nécessairement réparti de la même façon. Et d'ailleurs, dans le public, il y avait des gens qui étaient dans les coins, qui n'avaient donc, par exemple, que trois voisins. Alors, si je veux additionner deux pourcentages, je serais bien mal en peine d'additionner deux droites. Il faut donc que je me souvienne qu'il y a des euh, proportions dedans qui sont liées à des vecteurs, à des points, que je peux additionner, additionner eux sous la forme ici d'un euh, parallélogramme. Si vous regardez comment je vais additionner A parmi N et B parmi M, eh bien, je vais trouver une proportion A plus B parmi N plus M, ce qui revient à fabriquer un parallélogramme. Donc la question maintenant, c'est si euh, dans mes deux parallélogrammes, j'ai euh, à chaque fois une pente ici qui est supérieure dans un côté et dans l'autre, est-ce que l'addition des deux, ou l'addition des quatre ici, peut se révéler en fait plus grande ici que là Eh bien oui, comme dans la fable du lièvre et de la tortue, vous pouvez évidemment arriver à ce paradoxe tout simplement en ayant des proportions plus fortes à des endroits où l'effectif est très faible relatif, c'est-à-dire pas l'effectif global, alors que de la, la, pente, la pente est plus euh, petite ici, à des endroits où l'effectif était grand.